Allez, c'est parti pour une partie de X-Wing. On remercie tout particulièrement Asmodé, l'éditeur, qui nous a envoyé euh, les nouveautés. On remercie également euh, Qui Commence, euh, qui a euh, complété les vaisseaux que vous allez voir, notre partenaire. N'oubliez pas euh, qu'au niveau du partenaire qui commence, vous avez moins 10% sur euh, toute votre commande. Donc, ça comprend également euh, X-Wing avec euh, le code promo Pyro. Aujourd'hui, on va faire une partie de Célera avec Kevin et moi, je vais jouer la résistance avec une coupon de T-70 et de Fireball que je trouve plutôt bien sentie. On est parti sur la présentation des listes. C'est bon. bon Normalement, c'est bon. Ouais. Alors, initiative du coup euh, Oui. Alors, tu vas lancer un dé et euh, explosion toutes les autres faces. Enfin, dégâts ou les autres faces Ah Quand je dis dégâts, c'est dégâts et dégâts critiques. Donc, tu as 4 dégâts au total. Ouais. Et tu as 4 autres faces vides. Ouais. Donc. Euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais partir du stade que. que Aujourd'hui, je le sens. Ah, tu le sens <rire> Ouais. Dégâts. Je te, te dire allez, dégâts Ouais Dégâts, dégâts. Ah, On va voir là, en, en mode. Ouais Dégâts Ouais euh, non, non. <rire> Donc, j'ai l'initiative. <rire> Ça commence. Ça, ça commence. Il commence, il commence, il commence, il est chaud, il commence. Bon, on a déjà fait le déploiement. Hein. Voilà. Est-ce qu'on fait une petite présentation euh, des troupes Peut-être euh, Oui, extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Alors, attends, crack. Donc, l'idée, c'est de jouer avec les dernières sorties. C'est de jouer avec les dernières sorties, ouais. Voilà. Et aussi avec euh, les, les cartes qui correspondent un maximum. On, on essaye. On, on essaye. essaye. Voilà. alors ah, vas-y donc euh, moi j'ai deux guerriers à Maxine alors les guerriers à Maxine c'est les deux ce L-Y ouais. donc cracaille donc c'est la dernière boîte ça hein, Rakaï qui est sortie ouais. qui sont donc là euh, ils ont des tourelles chacun dorsales c'est les mêmes hein. ils mm -hmm. ont des mines de proximité ils ont le ciblage prioritaire automatisé qu'on a oh, pu encore. voir dans la, dans la navette euh, du premier ordre mm -hmm. et des canonniers à droite voilà donc, ça c'est les mêmes après on a Kalanjarus, Ah ouais, carrément, ouais. Voilà. Qui est accompagné de 4 bannes, Donc dans un vaisseau gris. Okay. Voilà. Celui de, ah, un 290 de la boîte. gris. Ouais. Avec des mines de proximité. Mm -hmm. Et après, on a Palos Godali. Ouais. Lui, on l'a vu euh, dans, le, dans la première boîte de V1, V2. Mm -hmm. Et il est par contre euh, avec Ondo Onaka, donc qui est de. Euh, qui est de la boîte qui vient de sortir. Bien connu des fans de The Clos Noir, voilà. je te reconnais bien là. Alors moi, j'ai choisi de jouer un Fireball parce que j'aime ce vaisseau. Et, et que déjà, un, il est très très beau. Et il est à mi-chemin entre X-Wing et Wipeout, euh, je trouve. Ouais, je, ouais, je, je, je bon, En même temps, c'est un vaisseau de officiellement, euh, officieusement ou officiellement de course. Donc, ceci explique cela. Euh, il est avec euh, ben, Kazuda. Hein. Euh, J'ai beaucoup aimé la série aussi, que je n'ai pas fini, mais euh, voilà, moi, je, suis un fan, euh, je suis un fan de la série. J'aime bien l'esthétisme du truc. Je pas encore regardé. Et euh, j'aime bien euh, le ratio euh, combat et, et, et événement de course. Et puis, euh, le tout est accompagné euh, de deux euh, T70, un hein, avec euh, l'expert escadron euh, rouge. Qui notamment euh, va avoir euh, un R3 en astromech pour euh, lui faciliter la visée. Et puis, bien entendu, un missile groupé histoire de balancer euh, du gros lourd non, si j'oublie pas de m'en servir. <rire> non, je <serai> là, bon. <rire> Et puis, euh, j'ai euh, Nimi. Euh, Nimi qui sera dans le vaisseau vert, le vert. Ah. D'accord Qui lui aussi aura une requête à Proton. Et euh, pour optimiser sa, sa capacité, notamment de concentration. Euh, puisque. Euh, euh, il a la possibilité de se concentrer assez facilement et du coup c'est assez récurrent avec la roquette. Et puis on va avoir euh, TICE euh, dans un... Euh, un euh, c'est pas un LA hein, officiel, on appelle ça un LA ou pas ouais, hein, Si pas quand même, hein, c'est un RZ2. On voit bien la différence, euh, je trouve, des figurines. Euh, quand on met un vrai LA à côté et qu'on met le RZ, le RZ est quand même beaucoup plus fin beaucoup plus détaillé, donc c'est ce qu'on voit hein, dans, le, dans les derniers épisodes. Et euh, bah, là, on a une balafre du phoenix et puis on a une capacité de feinte avec le double arc, la possibilité de euh, voilà. tirer soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Alors c'est un arc qui, euh, bien entendu, change, euh, qui, doit être, qui doit être modulé et changer d'un côté à l'autre. C'est le moustique qui, va, qui doit me saouler. C'est le moustique qui, qui doit te saouler si oui. j'arrive à l'optimiser. À Très bien. Euh, on fait la phase de mouvement, enfin la phase d'ordre, plutôt. Donc, euh, oui, la phase de préparation. Préparation. Donc, il faut noter aussi tes lx ils sont donc en ailes... T-70 Oui, T-70, LX, ça reste des LX. Alors, ils sont en ailes fermées pour ah. l'instant, effectivement. Euh, le verre, je peux fermer les ailes. Euh, en même temps, ça n'a pas vraiment grand intérêt de les ouvrir et de les fermer pour la vidéo parce que comme ils sont pris en contre-plongée, mmh. vous verrez pas la différence. Et celui-là, c'est celui de la boîte de base. Et euh, je pas, il me semble que c'est celui de la boîte de base, je suis même pas sûr. Euh, et euh, en fait, bah, les ailes ne se ferment pas. C'est honteux. Voilà. Eh, C'était à l'époque, ils avaient moins d'argent C'était y, y a longtemps. Voilà. Euh, allez, eh ben c'est... Alors, mouvement... Donc. Moi, j'ai du 2, donc ouais. j'imagine que ça bouge en premier. Voilà, et euh, ce sera euh, Nimi Nimi qui est ici. Et Nimi, elle fait un euh, tout droit à vitesse 3, qui en plus est bleu. Donc si je m'étais euh, un peu angoissé, pourrais te je pourrais me déstresser. Voilà, et puis ben, euh, évidemment, euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais euh, venir y déposer... Oh, sans aucun doute, une petite concentration. À fond, à fond, à fond. Il faut vite aller à la bataille. Bon, il se stresse. Il se stresse pour aller à 4 Ouais. Ah, c'est des veaux. Hein, donc, euh... bon, attention, hein, moi, ma... mes 4 euh, ils vont pas faire du. Ils vont pas virevolter. D'accord. Par contre, ils ont tous des tourelles et ils ont tous des mines. Donc, faut faire attention quand je vais. Donc, moi je vais bouger mon escadron rouge qui lui est en mode très sage. Ah, tout tout, tout bouge, toi Ok. Bah, moi ils ont tous euh, initiative 3. Ok. Ils bougent tous à 4. D'accord, très bien. Moi, mon escadron, je le bouge à 2. Je me suis dit que j'allais wait and see. Euh, J'avais pas trop faire la même connerie que la dernière partie. La dernière partie, je m'étais précipité comme un singe. Et, euh, et ça m'avait joué des tours. Concentration également. Ensuite, euh, ben je, du coup, ça pressait à moi. Euh, ici, là, c'est pareil, j'ai fait un 2. Ah quoi. oui, je me suis vraiment dit. Euh, je me suis vraiment dit. Ou, oui, mais non <rire> <rire> J'ai je... les mollo la, la dernière fois qu'on a fait une partie ensemble, je me suis. Euh, je suis parti comme un malade, euh, tout droit avec euh, mon Delta et mon, euh, mon Mass Windu, qui est parti s'écraser comme un moucheron sur le pare-brise de, de, de Bosque. <rire> de Bosque. Ah. Euh, du coup, je me suis dit, oui, mais non, pas, euh, pas refaire. Et puis là, quand même, là quand même, je me suis dit que j'allais faire un petit 3, histoire de, euh, histoire de dire. quoi. Est-ce voilà. qu'en action, tu vas enlever ta… Oui, alors, euh, je ne vais pas faire de concentration, du coup, comme action. Euh, en action, je vais utiliser l'Astro euh, mec R5, d'accord, qui a euh, euh, la possibilité de réparer une carte de dégâts euh, de vaisseau face euh, visible, ou alors euh, de dépenser une charge pour réparer une carte de dégâts face cachée. Donc, je vais dépenser une charge... Attention les charges là Je peux la retourner, je peux la retourner Mais bon de toute façon je ne pourrais pas la récupérer Donc je préfère, je préfère directement l'enlever Et ça me permet d'enlever Cette fameuse carte qui est native Sur le profil C'est un, un, un profil qui va avec explosion En vol mise en place Je dois mettre une carte face cachée Et en fait je me, je me, la, je me la donne Pour faire voilà. un mouvement supplémentaire Là en l'occurrence on s'en débarrasse Je la mets dans mon petit support de carte X-Wing Qui a été fabriqué par le blocos d'Endor que oui. l'on salue. Salut. Salut. Salut. Salut. Tiens, il est beau. Oui, il est sympa. Hein Travail terminé. Voilà. <rire> <rire> Donc là, on était à la phase d'activation. Ouais. Phase d'engagement. Bon, on est trop loin. Voilà. On n'est pas l'attentive. Hein. On ne peut pas se tirer dessus à porter plus de 3. Donc, phase de dénouement. On enlève tout ce qui est cercle. Donc, on enlève tout ce qui est cercle, qui est aussi identifiable par tout ce qui est vert. Hein, c'est très souvent vert. Mais... C'est très souvent vert. Et, là, du... Et voilà, ça c'est la grande, ça la grande avancée, je trouve, de ouais, de v de, de visu. Ouais. Je ouais, ouais. trouve que c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus instinctif euh, de ce côté-là. Et on recommence. Bon choix commence. de mouvement. Là, je joue Mimine. <rire> Nimi, Nimi, Nimi, Mimine, Nimi, ça va rester. Nimi. <rire> je vais euh, retourner ma carte euh, S-Foil intégrée pour ouvrir mes panneaux et euh, je vais euh, découvrir une vitesse de 4 tout droit. Ici, voilà, et un concentration parce que pour la visée, je suis encore un petit un peu, peu loin. Pâte. Voilà, ensuite, Ensuite, c'est les 3, c'est les, les 3, c'est les tiens. Donc là, je fais un 2 tout droit bleu pour me déstresser. De deux, vers okay. deux à l'heure. Tiens, je mets toutes les raguettes ici. Ah oui, du coup, euh... ouais, <rire> Il faut, faut aller à la tôt. guerre, ah euh, nanani, nanana, c'est euh, la mieux guerre. mieux tourner le cerveau. C'est la guerre la plus importante. Euh, Montjoie Saint-Denis, puis en fait, euh... voilà, là, je... déjà quoi, déjà. Ouais, je me dis, tu vas un peu. Et l'astéroïde, là, tu vas te le non, ah non. Ah bah là, on va essayer de. On va essayer, hein. Ah, c'est les force. D'accord. Ok. Je vois que là, du 2 contre 3, donc je vais peut-être un peu. Euh... D'accord. Et là, je vais. Donc, je vais pouvoir faire comme action concentration et aussi et je vais me stresser, je vais pouvoir retourner ma tourelle d'accord et là lui il a une double action possible donc c'est concentration et après il se stresse et il peut tourner sa tourelle mm -hmm. et enfin un petit trois tout droit je le sens bien Palob je le sens bien Ok. Et, et concentration encore. Je fais dans l'original. Oui, bah c'est les premiers tours d'X-Wing de débutants en que général, nous sommes. Oui, Alors moi, ici, euh, là aussi, euh, je referme euh, mon, euh, mon foil. Parce On va commencer à passer aux choses sérieuses, éventuellement. Et je fais un 2. Par là-bas. Ah ah. On va <rire> se <Das> passer. <rire> voilà. Ensuite, ici. Crac. On fait un 2 aussi. Partir ici. On entendra tu fais pas de mols ou de mols. Alors le mols. je n'ai J'ai pas le droit de le faire dans l'autre sens. Ah si tu refais une, un mouvement. De... Je... Est-ce que j'ai droit de faire ça J'aurais mmh. voulu faire ça. Mmh. Ouais, oui, je peux. peux. Eh ben, écoute, je vais faire ça. Alors, donc, du coup, je vais pas faire concentration. Bah, tu vas pouvoir le faire après le mot de s'avancer. Après. Ouais. Après. Donc, le moule s'avancer, je peux effectuer donc, euh, une action de mouvement identique au mouvement euh, que j'ai fait avant. Alors, ils disent non. identique. Hein. Enfin, c'est pas identique, c'est la même réglette. Ça euh, non, non, non, c'est la même vitesse. La même vitesse. C'est juste la même vitesse. Après, euh, bien sûr, il faut que ça reste aussi dans ton... Euh, Alors, moi, je vais faire ça. Parce ouais. qu'en fait, ce que je voulais, c'est m'éviter ça parce que je, je suis capable de me le prendre dans la gueule. Hein. Il est tout petit. C'est le plus petit de la table, hein, mais je <rire> sentais déjà que j'étais capable. Et en fait, je fais un espèce de, de truc de, pour, me, pour me repositionner. D'accord En plus, ça me permet... De me mettre quand même méchamment euh, en position. Est-ce que moi j'ai des trucs pour te tirer dessus de façon méchamment ah, par Non. Par contre, quand tu fais un long, je n'oublie pas que tu es oui. désarmé. Oui, oui. Je vais m'attribuer donc je un pion de désarmement. Je vais le poser directement ici. Et puis euh, j'ai la possibilité de faire une action euh, blanche de ma barre blanche en la considérant comme rouge. Je vais me rajouter une concentration. Comme ça, soit tu vas pas tirer à ton à ta phase, mais tu vas bien défendu. Mais fendre. je vais bien me défendre, exactement. Et puis ici, tac, on fait un 5 tout droit. On met le boost. Quoi Non, mais tu vas vite, tu vas vite. Toi. Ah bah oui. Là. là, on charge, là. Merci. Je rattrape le retard. 5 tout droit, il est bleu parce que c'est un et là. Je vais utiliser la carte feinte en m'attribuant euh, une évasion, euh, ce qui va me permettre, euh, le cas échéant, de le transformer en un œil euh, si besoin. Okay. Euh, ensuite, euh, je vais utiliser le euh, gyrostabilisateur perfectionné. Alors, je vais garder mon, mon, mon axe de tir vers l'avant pour l'instant, hein. mais euh, par contre, je vais faire un petit, un petit coup de boost, quoi. Voilà. un petit coup de boost de l'air de rien. À niveau vitesse 1, comme ça, ici, voilà histoire de vraiment optimiser ma portée de tir. Si c'est possible, on va voir. Et du coup, euh, en le faisant, euh, euh, c'est rouge, voilà. Et voilà. ok. Donc phase de... la phase de, maintenant la phase d'engagement. Phase de guerre Voilà, là, on va se taper dessus. Donc, mes initiatives 4, c'est euh, mon Fireball et euh, mon L.A. Est-ce que le Fireball est capable d'attaquer Il est capable, mais il ne va pas pouvoir. et Mais il va pas pouvoir désarmé. parce qu'il il est, est désarmé. Donc, euh, on va utiliser notre L.A. Et je vais prendre pour une cible. <rire> Euh, alors, il n'y a rien dans le boulaye là, il a, de toute façon, mais euh, c'est ouais. pas... Non, non, et puis là, ça te sert à rien. Mmh, ça pas. me sert à rien, non. Bah, euh, c'est plutôt lui. Ouais, ce sera du 3 encore. Je... Après, lui, c'est possible aussi. Ah non, oui, c'est je aussi. Je vais attaquer euh, Jarus, okay. donc le gris. Bon, bah, Celui-là, là. Je, là. Je, je vais me défendre, car... Je vais utiliser son pouvoir, qui que j'aurais pu utiliser pour l'autre. Mais C'est tant que vous ou un autre vaisseau dans votre tourelle défend, vous pouvez dépenser votre point de force. Dans ce cas, l'attaquant lance un dé d'attaque en moins. D'accord. Autant dire que le... le moustique va être un vrai moustique. Bah, Je vais lancer plus qu'un seul dé, en fait. Voilà. voilà. Et donc, tu es à un... portée 3 en plus. Je vais lancer un, un tir. De... Une défense, en plus. Mais c'est le moment... C'est l'instant. <rire> C'est là que les gens vont se rendre compte à quel point je suis. Et tu lances combien de dés de défense 3 Moi, 3. Ah ouais, putain, ouais. vu que t'es emporté 3. Euh... Oh, regarde, un critique, un dis, crêque, tu es un mec, même. un critique. Rien que pour ça, ça valait le coup. Oh Un vrai, évasion. Heureusement que j'ai fait 10 euh, hein de son point. Eh, eh, eh, aurais eh. lancé 2 dés. Si. Mais tu vois, mais il y a eu un. Mais moi, déjà, tu vois, je t'ai pas touché, mais... mais je suis heureux. Voilà. Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un marqueur d'évasion. Vous pouvez changer un résultat évasion du défenseur en œil. Ouais. Ah. Donc mon esquive se transforme en œil, ouais. donc je suis obligé de dépenser mon œil pour Ah, oh, C'est bien ça T'as vu la feinte Ah quand ça c'est bien ça Ah, bien ça Ah oui, moi je l'avais pas lu comme ça. Ouais, ouais, ouais, pas du non, tout. Pas. Voilà, ça c'est fait. Lui, il ne peut pas attaquer. Ensuite, moi j'ai du 2 et du 3. Ça va tu être as mes 3, que du 3, ça va blinder, les 4 3 vont attaquer. Voilà, en sachant que ça va être un peu des, des tirs en carton. Donc je suis en portée 3 avec ma tourelle. Mmh. Euh, pas ma tourelle, pardon, mais mon tir principal. Donc je suis à 2. Je suis à un pauvre 2D. Donc moi je rappelle, vas-y, attaque. Eh ben, je vais transformer euh, ouais. ma concentration, j'ai fait deux dégâts 2 dégâts, ok donc moi je rappelle que j'ai nativement 2 dés de défense Voilà. d'accord, que euh, avec ma capacité euh, de pilote je vais avoir la possibilité de lancer un dé supplémentaire parce que pour l'instant je suis euh, tout neuf voilà. et qu'avec mon système d'occultation qui est chargé je vais également lancer un autre dé. ça me fait donc 4 dés pour plus, défendre, plus un 5ème dés parce que je suis à portée 3 plus un cinquième dé pour ouais. défendre combien deux attaques deux attaques regardez théoriquement regardez les gars regardez j'ai un concentration en plus regardez les gars regardez bien <rire> là en général 5D, je crois que je crois que c'est le maximum que tu peux avoir ouais, c'est vrai d'ailleurs on au no no max, no max là et eh bien tu vois eh ben, heureusement que tu as toi concentration heureusement que j'ai une concentration <rire> qui me permet de transformer alors la concentration elle transforme tous les nonneux ou un seul tous donc en fait ça me fait trois évasions et eh bien ouais. vous voyez, hein, euh, voilà <rire> Donc c'est bien parce que c'est doublement bien, parce que déjà euh, j'évite ton attaque, enfin voilà. je, je, je sais ton attaque, mais je reste dans mon état natif et mon état natif avec le Fireball c'est quand même super intéressant. Voilà, ça permet grâce au pouvoir... Par euh, contre là euh, j'ai ouais. plus de <rire> Voilà, mais de toute façon l'autre euh, guerrier est trop loin. D'une de, de, d'un poil de... Dans un poil, mais de... bon, dans le voilà. swing, le poil... Euh, poil Est-ce que là, il y avait occultation avec, euh, avec le suivi oui. du, là donc t'auras lancé un dé de plus. Mais dans mes souvenirs, le maximum de dé que t'as le Pas droit de c'est faire... ça. Ouais, voilà. Ouais, que formidable. ça soit en attaque ou en défense, le max dans mes souvenirs, c'est ça. D'accord. Voilà. Les deux autres subissent leur il Alors, Kyanan, bah, il va, faire... va contre-attaquer. Évidemment. Donc, portée 3 aussi. Mm -hmm. Donc, euh, autant dire que... Pareil, ça va pas être t Pour T3, je vais avoir un dé supplémentaire. Voilà. J'ai déjà euh, 3 D parce que je suis un LA. Mmh. Hein. Donc je passe à 4 et j'ai euh, un évasion. Un évasion. Donc l'évasion, ça va te permettre de transformer un TD enfin, en évasion. Quelle que soit la, ouais. la face. Euh, ouais. C'est-à-dire que si j'ai un vierge, je pourrais le transformer en évasion. Voilà, on me ben laisse tomber de toute façon. Ça a pas fait. de concentration, bah non, ce que et utilisée, du coup, hein. bah, ça ne fait rien. Et vu que j'ai utilisé mon point de force, bah, je ne peux pas le transformer. Juste pour le plaisir, ouais, ok d'accord. <rire> C'était pour moi. Ah ouais, J'ai besoin, tu vois, de me. Et on va faire pa... Palob. Ouais. Donc Palob, lui, il va bah pareil tirer à 3 de distance, donc euh... il va faire un ah. dégât. Un dégât. Quand même. Je, Je tire, mais bon, c'est un peu. <rire> Hey. Hey. Et ben voilà. Eh ben, merci. Euh... Hein, l'évasion. Merci l'évasion. Hop, que je vais consommer et qui va me permettre de, de tourner un dé sur évasion. Et ben tu vois, hey, attendez. Alors, moi je tiens à, à préciser un truc. L'importance de sécuriser ses jets. Ah oui, oui, ben c'est ça. Aussi. Non, parce que surtout pour moi, ah, ouais. <rire> optimiser ses jets aussi, c'est important. Moi j'appelle ben, ça sécuriser les jets. Voilà. Dans, autant dans Armada, il faut s'assurer des relances, autant dans X-Wing, il faut les sécuriser avec les concentrations et euh, tout ça. Est, ouais, lui, là-bas, là, voilà, c'est ça, c'est lui qui a attaqué. C'est bon. Donc maintenant, on a ton 3. Alors, il y a mon 3 qui ne peut rien faire, voilà, de toute façon. Et puis, il y a mon 2 qui est peut-être à 3. Bah, vas-y, on mesure. Hein, je... Du de Celui d'en face, hein, il me semble que, euh, voilà, c'est bon. Donc, on est à 3... Donc tu auras un dé de défense en plus. Voilà. Là, on est sur euh, Nimi. Nimi Tirin. Nimi Tirin, ça doit se dire. Hein. Ouais. J'ai 3 rouges quand même hein, en attaque euh, de bah façon ouais, X, euh, hein. de façon native. C'est un X. C'est quand même. Moi, j'aime bien les X parce que non seulement ils sont quand même assez tanky. Au niveau euh, au niveau ils ont euh, de la coque et, euh, de, ouais, et, mh, et du, du, du bouclier. Rein, hein. Donc quand même, c'est pas mal. Mmh. Et puis, nativement, déjà, ça attaque bien. Je ne peux pas utiliser ma roquette à Proton parce que ça distance 1-2. Voilà, c'est trop loin. D'accord, donc c'est trop loin. Mais son euh... pouvoir est toujours applicable. Le pouvoir de... Son du... pouvoir à lui. Oui. Ouais. Ouais. Euh, à savoir que vous pouvez changer un résultat euh, Vierge en résultat non-œil Concentration et j'ai de la concentration euh, sur moi. Tant que vous effectuez une attaque, si euh, l'initiative du défenseur est plus élevée que la vôtre, et en l'occurrence, c'est le, le cas, je vais pouvoir changer un résultat vierge en concentration. Attention Vas-y, vas-y, donc là tu lances 3D. Je suis en feu <rire> Et là, Oui, je suis en feu bah Là, c'est un tir parfait. Concentration. Non, mais avant de concentrer. Ouais. le pouvoir ouais, exactement. de ton mec. Donc avec mon pouvoir, je vais faire ça. Voilà. Ou alors, je peux faire euh, ça, hein, c'est pareil. Euh, non, c'est d'abord un œil, et après, J'ai oui. plutôt intérêt à faire un œil, voilà. et puis après, Concentre, concentration, je transforme tu... tout en touche. Donc, ça fait trois touches. Ça m'arrange pas, ça, cette histoire. Trois touches. C'est parfait perfect. Oh, oh perfect. <rire> <rire> Allez, Bon, ça, c'est moi, ça. Oups. T'as honte, j'espère <rire> Honte. non euh, ouais, je trouvais ton attaque pourtant belle, mais bon... Dis-moi si que tu as honte. Non, mais c'est pas l'ob. C'est pas l'ob, c'est mon... Plus la honte d'eau dedans. Moi, ça, c'est le genre le de truc, vous voyez, ça me... C'est pas on s'en par les couilles. <rire> ça me casse les couilles. Là, ça me casse les couilles. C'est un jeu de dé, hein. ça reste un jeu de b Ouais, non, mais là, non, non, là, non. <rire> moi, j'avais encore une concentration pour pas Ouais, ouais, histoire de... Bon. On fait un petit état des lieux ben, un, état des lieux où... un petit état des lieux où pour l'instant, ben, ici, là, on a un petit, euh, petit frac qui se prépare euh, entre euh, deux y et, et un fireball. À moins que euh, celui-ci, là, euh, se bouge un peu les miches. Euh, va peut-être falloir que je l'excite un petit peu parce qu'il est hors champ et, euh, et, et hors game complètement. Euh, ici, là, euh, c'est potentiellement intéressant. Il va falloir faire attention à bien optimiser les futurs déplacements parce que... Euh, le T-70, il a une capacité de euh, missile à distance 1-2, mais il faut optimiser dans le bull high, donc c'est le moment, c'est maintenant qu'il va falloir essayer de le faire. Euh, donc, faire en sorte à ce que bah, le 290 que je cible soit, soit dans le champ, soit ne me dépasse pas. Euh, je donne des idées à Kevin, mais en même temps, il n'a pas besoin de moi. Euh, toi, de ton côté, tu as euh, euh, ce CR80, euh, ce Hawk 290 là qui, euh, qui qui est en partance pour aller tout droit, on ne sait pas trop. C'est seul contre euh, tous. Ouais, Celui-là, -là, est-ce qu'il va continuer à virer J'en doute. Euh, aller tout droit, c'est dangereux. Il va peut-être se recadrer vers le centre. On, on verra bien. On hein, ouais, un je, duel. Ouais, entre... J'imagine un truc dans ce genre-là. Et puis, bah, ces deux-là, euh, bah, ils, euh, ils ont le désavantage ou l'avantage d'avoir cette espèce de gros caillou au milieu. Ce qui les a un petit peu obligés à se séparer. Est-ce que derrière, ils vont se rescinder de nouveau A voir. Alors... Je vais replier euh, mes foils d'accord, donc ça te rend plus, plus, plus, mobile. plus mobile et je vais découvrir un virage serré à 3. que, ne laisse tomber, ça va, on va faire comme ça, Fais comme tu veux. Voilà, okay. je vais venir ici, à l'issue de quoi, je vais m'attribuer une Concentration. Mm -hmm. Et je vais faire un petit tonneau. une Alors, les tonneaux. Alors, les tonneaux, tu le mets, la ligne correspond à la ligne, voilà. voilà. Et après, tu as le choix entre soit le remettre pareil, ouais. soit l'avancer un petit peu. D'accord, c'est toujours ras, ça, ok. Tu le recules. Voilà. Alors là, euh, ben, j'ai plutôt intérêt à le reculer. Alors c'est reculer comme ça non. ou reculer comme ça reculer voilà, Comme ça. Hein, ça. Ouais. À voilà. le reculer pour ouvrir un maximum mon angle de tir, je pense. Et tu te stresses Et ça te permet quand même de voilà. beaucoup plus. Et je suis pas de beaucoup, mais c'est le petit beaucoup j'espère qui va. Euh... Oui, ça. Non, ça c'est un truc de Il est là. Ok. Je vais voir là parce que là on va commencer un peu à se rentrer dedans. D'accord là, c'était ton 2, ouais. et t'es replié, donc euh, si je suis pas ton, dans ton bolsaï, tu tires avec un dé de moi. C'est ça. Ok, alors, donc, à moi avec mes mouvements de 3, tiens, bah tu peux me Tu veux filer quoi quoi le 1. Le 1. Hop là T'aurais pu venir avec tes réglettes de déplacement quand même, c'est honteux. Un petit mouvement de 1. Ouais, je vais un tout petit mouvement de 1. Une petite crotte comme ça. Euh... Alors, tu bluffes en fait. J'ai euh... oublié un petit truc. Avec le... mon ciblage prioritaire. Ouais. Après avoir effectué une attaque qui a raté, c'est le cas, quand je mm -hmm. j'ai raté. Mm -hmm. Placer un marqueur de calcul sur cette carte. Et avant de vous engager, je peux mettre cette... ce calcul sur moi. C'est pas mal ça. Je Mais tu l'as pas fait, je ne te l'accorde pas. <rire> C'était le numéro 2, c'est bien lui, voilà. Merci ma cible prioritaire. Alors le calcul, c'est comme une concentration. Mais en moins bien. Là, tu vas changer qu'un seul dé. D'accord, alors que la concentration, elle change tous les nœuds. Ah, okay. C'est des petites différences. Ensuite, après l'autre Y, lui, il aime bien, lui, il fait le, son tour de son, de son débris d'astéroïde. Ouais, c'est pas mal on voit que tu maîtrises bien les, les réglettes, à, ouais, à la mais... différence de Papy. <rire> <rire> bon, ça, c'est à force de jouer, c'est clair que tu es un peu plus. Et lui Lui, il va faire un 1. Oh, bah alors C'est cool <rire> Alors, je sais pas si tu l'es. Euh, non, non c'est tout l juste. J'ai eu le pif de pas aller... Euh... Size. Tac, tac, tac. Et par contre, qu'est-ce qu'il va faire Bon. Ah, je sens que je vais mourir avec ce missile dans les fesses quoi. En l'ayant dans la soute quoi. Jamais je le tirerai. C'est la, la seule difficulté, ouais. En plus vu que t'as une, une initiative de deux, euh, bon. Ouais. Après le problème, c'est que c'est pas dit que tous les pilotes de cette boîte soient, soient top. Malheureusement, des fois c'est un peu le problème. Non, bah, de heure, heureusement, hein. C'est euh... hein. pas non plus que tout le monde soit, soit badass. Hein. Bah, après le problème, c'est que si t'as des pilotes qui sortent jamais parce qu'ils sont pas terribles.. Euh... Et moi je fais un 3. Ouais, par contre, euh, c'est limite le bump. Mais c'est pas limite, ça bump. Ça bump. Boum. Et ça, et ça c'était pas prévu. Parce que ça a fait que je saute ma phase d'action. Et j'aurais bien voulu faire une, une action avec ondo. Ça va être merveilleux. Parce qu'avec le ondo, ça aurait. Pu te Donc là, pas d'action du tout. Donc je saute ma phase d'action. Voilà. il n'y je... a que toi qui saute ta phase d'action ou le fait de m'avoir bumpé fait que moi non, je non, non, saute non, ma non, phase d'action bon. Ok d'accord. D'où l'intérêt des petites initiatives, les fameux bloqueurs. Voilà. Qui, qui énervent beaucoup de joueurs. Mmh. Mais... Euh... Mmh. En fait j'avais fait exprès. Voilà, mais... <rire> non, non alors en fait j'aurais pu euh, vouloir faire exprès euh, en me déplaçant très peu vers l'avant, en essayant de voilà, mais je suis ouais, pas. En disant, Tiens, je ouais, je vais là, me poser là. Ça, ouais, Là, j'étais sûr que je te bumpais, mais euh, bien entendu, je l'ai pas fait. J'aime pas le bump, j'aime pas jouer bump. Moi, c'est un truc ça me, ça me hérisse. Ouais. C'est pas grave. Allez, euh, je bouge 3. mon, voilà. Donc, il va faire un tout droit 4. Je... Non, je suis en arc, je suis en arc ouvert. Voilà. Je vais, je vais rester avec les feuilles ouvertes parce que si je les referme, je vais perdre euh, un dé. Et là, pour le coup, feu, ouais. et là pour, pour le coup euh, faut, il faut que j'envoie quoi. donc on va ici donc maintenant alors est-ce que tu fais concentration ou est-ce que tu fais euh, si tu loques ça va te permettre de loquer deux vaisseaux au lieu d'un ouais je vais loquer voilà ensuite euh, j'ai du 4 et du 4 euh, on va d'abord bouger ça il fait un 1 <rire> Comme ça il se déstresse. Il se déstresse exactement. Et il fait un petit 1. Hein, ici. Voilà. Et, et puis ici, ah c'est fait. Je fais un 2. Et ouais, du coup je ouais. bump. Enfin, ça, bump. <rire> mmh. Euh, voilà, c'est un, deux... un bleu, un bleu. Voilà, donc tu, tu sautes ta phase d'action aussi je saute ma phase d'action aussi donc le 4 là euh, ne joue pas c'est mon fireball qui commence euh, les euh, opérations alors moi déjà je vais faire le, le pouvoir de Palob je sûr qu'il allait me dire un truc comme ça donc au début de la phase d'engagement vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre, dans votre arc de tir c'est le cas apporter mm -hmm. 0,2 ouais. dans ce cas transférer un marqueur de concentration ah. d'évasion de ce vaisseau au vôtre oh, je te pique ton c'est <rire> une raclure Toc. tu l'as bah tu ne l'as plus voilà c'était l'idée d'accord bon. bon, même si ça pas servir à grand chose ça c'est à la cru. phase d'attaque ça c'est ça, ouais. ça, oui, au début ouais. de la phase d'engagement. c'est vraiment pour dire que tu me je... parce que moi euh, ce vaisseau là il pouvait agir en fait il voilà. peut agir. Bon, voilà, il agit avec ça en moins, quoi, on va dire. Alors, quand même, euh, on joue euh, le Fireball qui lance 3D pour l'instant, parce qu'il est toujours euh, dans son état euh, nominal. Euh... Tant que vous défendez ou effectuez une attaque principale, si l'initiative du vaisseau ennemi est plus élevée que le nombre de cartes de dégâts que vous avez, vous pouvez lancer... Un dé supplémentaire. Alors, en même temps, j'ai. Euh... Ouais. Ah oui, t'as de la marge. Hein, ouais, j'ai de, de la marge. Va. Hein. Ça, va, ça va durer Et longtemps. Tout hein. l'intérêt du, du R2. Ça va durer longtemps. Hein. Parce que je peux encaisser six touches quand même. Ouais, mais au bout de la troisième touche, t'auras plus le bonus. Ouais. C'est mais... parti. Donc 3D. 3D. 3D. Moi, je vais lancer 2, 2D. C'est maintenant Oh, c'est pas mal j'ai la concentration. Alors après, voilà. La question, tu l'utilises ou pas Parce que là, tu as des chances de prendre deux attaques. Ouais, je vais le garder pour Alors, la défense. Des attaques qui vont lui peut-être porter une, et lui il sera porté deux. Parce que vu que t'étais à porter deux, bah, lui aussi c'est pareil. Il va mmh, mmh, mmh. Mais lui, il est à porter une. Tu as quand même. Ah, tu pas de... le droit à regarder. <rire> Un pas loin, loin ah, de déjà je vais esquiver. Enfin, je vais essayer. Tu as combien de dés C'est maintenant oh Alors, il y a la concentration. Ouais, mais est-ce que je l'utilise Ah non, non, pardon. J'ai pas de d Qu'est-ce que je raconte Non, non, les Y, c'est un dés, c'est des enclumes. Pardon. Merci. Voilà. Alors là, dans le chat, ça allait, euh, allait s'enflammer. C'est un concentration. C'est un concentration. C'est gentil, hein, normalement, ouais. je devrais te dire Tu relances, hein, ouais. parce que pas <rire> Euh, ben bah, écoute, euh, non, je vais, bah, je vais me les prendre, je me concentre pas. Tu prends les deux touches Ouais, je me prends les deux Il y a touches. un critique hein, dedans. C'est pas grave, mais, mes boucliers, et ils... Eh ben tiens, prends cette merveilleuse petite euh, boîte. Non, non, c'est mes deux... Ah euh, oui, c'est les boucliers Les boucliers, ah, se... boucliers. ...absorbent. Je suis déçu. Mais bon, là maintenant, tu vas commencer à taper dans sa coque euh, qui est de 6. Mmh, mmh, mmh. c'était ton premier 4. Ouais, bah écoute, on va tirer sur canan après j'ai pas de... Portée deux. Portée deux. Voilà, ça fera ça fera 2 d 2 d et je vais. Euh, Qu'est-ce que je vais faire euh, Non, je vais pas euh, toc, toc. Non, je vais pas utiliser le, le pouvoir de Kana. Dans la vallée non, la ah, la le style, là. De cana, d'alidada la, la, la, la. <rire> Eh ben, Une On petite touche les de rien en fait, mes 290 vont être intouchables dans cette partie, je tiens de le lire tout de suite. Voilà, c'est fait, c'est dit. Moi, ouais. je tiens à dire que euh, euh, c'est pas moi qui perd. Hein c'est les autres qui gagnent. Non, mais c'est important parce que j'en ai marre. En ai marre. <rire> Allez, on lance si tu veux pouvoir venir ouais. lancer les dés. Voilà. C'est pas moi qui perd. Donc, c'était le cas qui gagne. Maintenant... Les trois. les trois. Euh, ah. Celui-là, mais c'est toi qui attaques en premier, c'est euh, toi qui oui, as l'initiative. C'est vraiment un jeu euh, de merde. <rire> Alors... C'est pas normal. On va commencer de gauche à droite. Donc le premier guerrier... Le premier guerrier. Le premier guerrier, il tire. Il voit un truc, il tire. Donc portée un. Donc il va lancer... Donc là, c'est celui-ci là. Hein. Celui -là. J'imagine que tu attaques mon Fireball. Ouais. De toute façon, la, <rire> la personne... Donc il va lancer, je ne vais pas utiliser ciblage prioritaire, parce qu'il me reste une, une concentration, une concentration ouais. et donc je vais tirer avec son tiers principal devant, à portée 1, donc il va lancer 3D. D'accord. 3D avec concentration, donc j'ai quand même des chances de te toucher. Eh ben merci concentration. Eh ben merci concentration. Donc 2 dégâts. D'accord. Plutôt pas mal. Et moi avec mon Fireball, j'ai 4D, tu as 4D. Euh, de défense. Avec concentration. Avec concentration. Et là, c'est là qu'on se dit que j'ai méchamment eu raison de la garder. Même pas, tu vois. Même pas. T'as même pas besoin d'utiliser. l'utiliser mieux. Comme ça. Comme ça. Gratos. Et donc, du coup... Donc, attends, j'ai raté mon attaque. Ouais. Donc, je reprends un petit marqueur de calcul avec le ciblage prioritaire. Est-ce que je peux préciser que c'est toi qui as fait les listes et que je subodore que tu t'es fait les listes pour pouvoir me... Pour tricher, bien sûr. Ouais, bien, évidemment. Ouais. Ok. Voilà. Très bien. C'est comme ça, c'est dit. Maintenant, l'autre guerrier. Ouais. L'autre guerrier, quand même, qui s'est pris deux de belles touches, bah, il va... Elle euh... ah, commence, à hein, être un peu Elle euh, contre toi. Donc, porter deux. Le même. La même en T'as pas compris que j'avais quatre dés de défense Ben bah, ouais, mais bon. Bientôt, t'en auras plus. Bah, il va falloir beaucoup, hein. Merci concentration. <rire> J'adore concentration. Donc deux, deux, dégâts. Merci concentration. <rire> là, il faut. C'est le moment de concentration. Eh <rire> ben voilà. Attends. Non, Parce que j'avais oublié, mais la ciblage prioritaire fait que je suis obligé d'attaquer le mec qui est le plus près. le plus proche. T'avais euh, fait combien de touches? Deux. deux touches et eh ben écoute j'utilise ma concentration de toute façon et après t'es peinard donc, euh, parce que attention c'est que ton cher vaisseau est... a quand même pour l'instant 3 d'attaque 4 de défense mmh. mais dès qu'il va être euh, touché une seule fois il va passer à 3-3 donc ça va commencer parce que as ton système d'occultation il dégage dès que as une euh... il va dégager ah. ouais après j'ai quand même la possibilité de réparer avec, euh, avec euh, R5 et là, on arrive dans une phase de la partie où on va avoir un peu un tour dans le vide. Ah bah... Donc, euh, si je m'étais fait toucher à ce tour-là, c'était pas grave parce que pendant ce tour dans le vide, j'aurais pu prendre des actions pour me réparer. Parce que une des choses que tu peux faire aussi, tu vois que tu commences à être endommagé. Tu fais ton déplacement. J'ai fait le match, le mals, le mals. Et tu te répares avec ta deuxième voilà, action. c'est ça. En gros, tu fais vraiment attaque éclair. Tu arrives, tu mets deux trois shots mmh, mmh, et, mmh, et mmh, tu te pars un peu l'idée du vaisseau, je pense, hein, ce qu'il voulait faire. Donc voilà, mes deux attaques, malheureusement, n'ont pas touché. Canane, Djarus. Canane. Eh ben, canan euh, pareil, aucun n'était... Euh... Eh ben, je vais tirer sur, euh, sur lui. Donc 3D. Mmh. Mmh. Je vais utiliser mon point de force. Parce que c'est un Jedi. pour transformer... La, le neneuil en décas. Pourquoi tu n'utilises pas ta concentration Parce que tu es un servir en défense Voilà, parce que tu vas quand même contre-attaquer, toi. Et toi, tu vas attaquer à 4 dés. Donc je vais assurer le coup quand même à... Allez, deux défenses, deux défenses. Bon, ça va passer quand même, au bout d'un moment. Deux mais... défense, un, statistiquement, c'est maintenant. Une. Ah. Allez, c'est pas mal, un bouclier. Un, un bouclier quand même, ça, petit à petit. Mmh. Ouais, mais c'est bien. Et enfin, Palob. Le Lui, il va tirer là-bas, parce qu'il ne peut pas tirer sur les autres. D'accord. Distance 3. 3, donc un dé de défense en plus, pour moi. Je vais lancer donc 2 dés. Mmh. Bon, laisse tomber. Rien du, tout. Besoin, rien du tout. Ok, allez, hop, on enchaîne, on accélère. Euh, moi, j'ai du 3. à jouer, c'est lui. Euh, lui, il va tirer euh, sur lui, ici, voilà. là. D'accord euh, je suis à portée 2, donc je vais lancer un D2 plus. Ça va m'en faire euh, non, quatre... non, non, non, non, euh, non, portée 2, portée 2, excuse-moi. Ça m'en fait 3. Euh, j'ai la roquette à proton qui tire à 1-2. Ce serait une bonne idée de la tirer, mais ce n'est pas une bonne idée de la tirer car. Euh, non, non, j'ai ouais, pas la roquette ouais. à proton. J'ai le, le tir groupé. Euh, mais faut pas que je l'utilise pour l'instant parce que tu n'as personne à côté de toi. Alors voilà. après, je suis emmerdé quoi. Parce que je suis sûr que tu seras. D'ici d'ici à, à, au temps qu'il nous reste de jouer je ne serai jamais en condition optimum pour… Euh, oui, mais en même temps, ça fait 3D. Oui, voilà. C'est pareil, quoi. C'est pareil. Ça, faut toujours se dire, il euh, faut voir le point que ça coûte, l'amélioration, la, ça, ça va être 5 points. Mmh. Et oui, il faut bien aussi se dire que forcément, ça ne va pas tout le temps être utilisé dans ouais, chaque ouais, partie. Ouais, ça te donne une option supplémentaire, ouais, option ouais. supplémentaire. La prochaine ça... fois, je ferai mes listes, hein, parce ouais, que si elle, tu, elle... <rire> Après, tu peux te mettre complètement à poil, mais, non, non, mais euh... ça, ça peut être pratique contre les non, mais... tu... En fait, non, par contre, euh, on s'est préparé assez rapidement et de façon euh, euh, très réactive à ce que Asmodé euh, nous, a, nous a envoyé. Euh, J'aurais dû te dire que ça, ce n'est pas mon style de jeu. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas euh, remplir ces conditions-là, c'est des conditions qui à mon niveau sont trop sont trop compliqués à regrouper. Et là les mecs qui regardent la vidéo ils font c'est vraiment un bel train. C'est vraiment un bal mec si t'arrives pas à mettre deux vaisseaux l'un à côté de l'autre, mais moi je suis vraiment un ball Ouh Ouh ça pour moi. Pas qu'un. Ah ouh Je prends un dégât. Eh ben heureusement hein, parce que quand je le fais et que ça compte pas. Ça fait des trucs plus sympas, mais ah. de toute façon, j'ai pas de concentration. Euh, J'aurais pas dû... Euh... T'avais fait combien J'ai fait, fait une touche. Bah, si tu veux, tu peux relancer. Euh... Non. Ok. Donc, c'est bon. Tu pourras couper... Euh, re -re -couper. Ouais, ouais, ouais, ouais. Donc, es c'est bon, donc, euh, pro premier dégât de la partie. Ouais, ah. et puis sinon, celui-ci là, qui va faire euh, pareil sur monsieur dire... Ah, du coup, j'ai un dé en plus. Et d'ailleurs, j'ai fait le con, j'aurais pas dû utiliser mon point de force, mais bon, j'ai déconnu. 4 met à ta concentration Oui, oui, oui. Qu'est-ce euh, que t'aurais fait de ton point de force Ben, j'aurais des... enlevé un dé d'attaque, grâce au pouvoir. Ah, donc, ouais. et eh ben non, voilà. Bon, voilà. voilà. j'ai mis trop rapidement. En même temps, t'es pas nébal, t'es pas un bon joueur. Voilà. voilà. <rire> Salaud. Eh ben, ben euh... voilà. Oh, ça aurait été super tout à l'heure. Ben, merci, hein Palob. Eh, merci, Palob. Euh... Tu Palob, quand <rire> même, que... <tu> dis. <rire> Voilà. Allez. De la phase d'engagement, oh. phase de dénouement. On enlève tout ce qui est rond. Alors, déjà. Pas une bonne idée. Hein. Phase de système, moi je vais balancer mes mines. On va commencer parce que oh, une oh, des oh, forces de frappe, c'est quand même mes mines. J'avais oublié. J'avais oublié <rire> les mines. Donc, toc. tac, toc, <rire> toc, toc, je vais miner à mort le terrain. Non <rire> Donc je rappelle que tu mets un petit gabarit de 1, et tu poses voilà. la mine derrière. Ouais. Donc bien sûr, là, pas mal de choses qui permettent de, de changer la taille du gabarit. De... Pas mal de petites choses comme ça. D'ailleurs, pour Canaan. Ils en ont tous Les 3, les 4 ouais, ouais. en ont Ouais. C'est ah, la en fait. Mais pareil, je considère un peu que les mines... Si tu fais pas un peu une team avec plein de mineurs qui en foutent partout, je sais pas si c'est un grand intérêt. Ah ouais. Et je vais utiliser 4 bannés, donc après avoir largué ou lancé un engin, vous pouvez effectuer une action euh, accélération rouge. Ah Donc je vais. Il faut bien que. Donc c'est le... de 1 seulement, on est d'accord voilà. avec ça. Hein. Okay. Et attention, je me stresse. Ok. Et le dernier, il pose sa crotte aussi. Voilà. Et là, lui, il n'a pas ça parce qu'il n'a pas 4 bannés. c'est 4 bannés Alors, c'est 4 bannés ou c'est 4 bannés euh, Je crois que c'est 4 bannés. Pour toi, c'est 4 bannés ou 4 bannés Histoire de te pourrir définitivement. <rire> avec voilà, euh, avec euh, mon... mon accent de merde. Assume. <rire> non, oui, c'est 4 bannés. Euh... Voilà. Le 2, c'est le mien qui bouge en premier. C'est celui-ci. Et euh, il fait euh, un virage à 2 parce qu'il a oublié qu'il bougeait le premier. Ouais. Et en plus, ça sent le bump. Ah bah vu j'ai ah euh... bah, complètement. Complètement. Oui. Voilà. Donc, euh... le bump. Bon, par contre, t'as fait quand même un 2. Ouais. Ensuite, les trois. Donc moi, j'ai continué. Donc là, un petit 1. Pourquoi tu bouges tes 3 avant moi parce que j'ai l'initiative, je bouge en premier, je tire ok. okay. Putain, c'est au poil de cul. Hein. J'aurais dit que j'aurais bumpé, mais... Ben bah, écoute, euh, non. Je vais. Euh... On va je, faire je, la preuve par l'image. Je image. pense que j'ai touché. C'est vrai Ouais. J'ai senti ta fille bouger un tout petit peu. C'est vrai Donc, pour, pour moi, j'ai bumpé. Donc je Officiellement, le les socles ne se touchent pas là, présentement. Ouais mais je, je te dis, j'ai tout à coup j'ai senti le... Tout à coup t'as senti que ça craquait ouais, mais... Bon bah t'as bougé. Donc t'as bump. Moi ça me va hein, si t'es bump. <rire> as... Euh... Ah Ça part en... Ça part en tenaille. Ah, ça c'est... Une des grosses angoisses de X-Wing hein, du coup, hein, je trouve. Hein. Ça finit toujours en... En paquet potelé. Euh, ouais, ouais, ouais, c'est vrai que des fois, c'est pas... Euh... Je pense que là, des situations où t'as des mecs qui jouent vraiment en mode... Euh, mmh, je balance mmh. mon tir et je, je, je vais... Euh, qui je vais ont lancer... le temps de sacrifier un tour. Bon, mais moi, je me déstresse, parce que je savais que j'allais me stresser avec 4 bannés. Et je vais... Faire une concentration et retourner ma tourelle. Et je vais la mettre. Lequel a été touché C'est lui. lui. Mmh. Et lui C'est le, le vert. Le 2. Okay. Je me mets comme ça et je me stresse. Et le dernier Et enfin le dernier. Il fait lui aussi un 1. Mais lui il va peut-être bump encore. C'est insupportable. Putain merde. Je... Ça bump. Alors c'est hum. marrant parce que le bump c'est une règle importante dans le jeu. Il n'y a pas de jeton pour dire qu'on a bumpé. Ouais, faut théoriquement ça se voit quoi. Euh, ouais. Alors en gros, là ça a bump et là ça a bump. Hum. Donc lui n'a plus d'action, mm -hmm. lui n'a plus d'action non plus. On Donc est d'accord. J'arriverai hein. jamais à faire dos. <rire> Peut-être. <rire> euh, moi, du coup, maintenant, mon 3, c'est lui. Et lui, il fait un petit 2 comme ça, parce que... ben, euh, En fait, moi, je joue... Et là, il va se prendre le... Il va se prendre l'astéroïde, tu crois Je pense. Donc ça se joue franchement au millimètre. <rire> Ah non, je le prends. Je le prends. Donc tu te stresses. Et tu lances un à de dégâts. Et si tu fais un critique, tu prends un critique. Ouais. Parce que c'est un... Euh... Et c'est là maintenant, hein, moi, que je le fais... Le... Ah non, ça va quand même. Je, je, reste, je, je reste cohérent et régulier. Ça va. <rire> en fait, moi, je joue comme si... Quand, quand je fais mes mouvements... Je pars pas du principe que toi, tu vas bouger. Ah oui, d'accord. Tu vas Tu, ah, tu, tu, tu, tu clireras. Euh... Bah, il va pas bouger, je vais me mettre là, puis je vais <rire> lui tirer dessus. <rire> yeah. Alors ensuite, euh, euh, le 2 a joué, déjà. Voilà, oui, oui, de ton 3 était 2-4. Euh, mais 2-4, mais 2-4. Euh, Allez, et il fait un 1. On a, de... on a pas mal de vaisseaux qui sont un peu des. Un peu lourds des fois. va en fait, il bump. Non. Bon. Oh Et Là, on va se massacrer. Ah, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Non, je vais tirer sur lui. Le mec n'a rien... rien compris. Il... Alors là, je fais un truc. Et... Euh, attends, oui, parce que j'avais... Ah ouais, non, il faut que je fasse une action. Pourquoi, pourquoi lui J'avais pas fait une action avec lui. Tac. Non, j'avais pas fait d'action avec lui. Tac. Euh, lui, le fait qu'il a rencontré ça, il n'a pas d'action du coup. Euh, non, parce qu'il s'est stressé. Ouais, d'accord. Okay. Les, les débris font que tu te stresses, tu gagnes un point de stress. Et là <rire> <rire> Ah, attention, non. Ça c'est euh, c'est ça. C'est celui-là. Ouais. D'accord. C'est celui-là. Et tu te retournes. Ok, c'est cool. Ouais, c'est celui-là que je voulais. En ouais. fait. Oui. Tac. Et je me retourne. Hein. On est voilà. d'accord. Hein. Ouais, ouais, ouais. Comme ça. Hein. Voilà. Et tu te stresses. C'est pas mal. Et je me stresse C'est pas mal. Ah ouais, ouais, ouais. Merci. Mais dis-le euh, ben Là tu utilises la, la maniabilité du ah LA bah, oui. fond hein. alors en même temps, c'est pas si ce tu vois, mais ça fait vraiment frein à main devant la mine quoi. <rire> <rire> en <rire> retournement <rire> En mode de... <rire> Ah on va mourir <rire> Ok. Ok. Mais... Donc, alors, qui attaque le premier C'est moi. Euh, Avec oui, mes oui. quatre, c'est moi. Alors, tu peux me donner ton petit laser euh, magique, s'il ah, Attends, te plaît. déjà, au début ah, de la phase d'engagement... Non Alors, attends, déjà. J'ai pas commencé de faire un truc, j'ai déjà le droit. Hein. Alors, attends, déjà. Non, non. non mais je... Là, peux... tu peux pas m'attaquer. Ça, ça sert à rien de le, de le faire. Vas-y. C'est vas bon Ouais. Je peux y aller, hein Ah, bah là, ben, vas-y. Tu sûr peux lui mettre un grand coup dans... Alors, là. Lui. Euh... Là, il peut lui. Et puis après, j'ai le L.A. Tu peux me vérifier l'arc le... de tir de mon L.A. Ouais, ça, Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça me fait déjà deux attaques de garantie. Je suis content. Parce que lui est dans les choux et lui pour attaquer. Ouais, ouais, ouais. Alors. Là, je viens de tuer le micro. Force 2. J'ai le droit de lancer un dé supplémentaire, ça fait force 3. Je suis à distance 1, ça fait force 4. Force 4. Force 4. J'ai un concentration. Euh, le ciblage, c'est pas moi qui l'ai eu. Et là. Il me faudrait une super carte qui dit Vous transférez le ciblage à un allié à portée 1, tu vois Et là certains pilotes ont ça. Hein je sais qu'il y a certains pilotes qui ont ça. J Déjà tu vas lancer quand même. 4D. Cadet. Allez c'est maintenant Attention. <rire> Vais je crever Un truc, quelque chose, quoi. Oh ah ouais mais voilà le dilemme. Ah, ah mais non mais il n'y a pas de dilemme Ah ouais mais. <rire> Si tu utilises ta, ton, ta concentration, soit ouais, ouais, ouais. Mais après, n'oublie pas que tu vas quand même te taper deux attaques portées une de mec. Ta, ta, ça, ta... tu vois, c'est le problème <rire> Arrête de m'embrouiller <rire> Mais c'est vrai que c'est une... Arrête un de m'embrouiller Là, lui, là, là, lui, là, là Je vais cul... lancer un pauvre dé. D'accord. Il a combien il, est, il en est où Lui, il a déjà un, un point de coque en moins. De Donc. coque Voilà. Combien, Donc... il, combien il a de coque il a 6. Ce qui fait que si tu lui mets tout dans la tronche, il sera à 5 sur 6. Donc il sera à la limite de crever, mais il aura le temps d'attaquer quand Ouais puis j'ai personne d'autre pour attaquer dessus après. Bah là lui qui a pété au schnock. Mais en plus d'être à pété au schnock, il va être défendu. Ouais ouais bon allez, je te l'accorde, deux touches. Deux touches. Après c'est pour tomber. C'est pour ton bien et euh, moi, ouais, mais bon, est-ce que je me prends deux touches ou bah je me prends deux touches Bah oui, t'as intérêt. Bon, j'ai fait un bouger. Bah, euh... Là, la Toto, la Toto qui regarde la vidéo, il fait Mais non, mais non, il fallait prendre les touches Il <rire> <rire> fallait prendre les touches <rire> Donc, il y a la moitié. T'as gagné la moitié du. Euh, non, t'as pas encore gagné, gagné la moitié des points du vaisseau. D'accord. Il faut encore un... Je garde mon concentration pour me défendre parce que je suis un baltringue. Allez, le LA. Il va lancer, lui, euh, 2 dés, plus 1 parce qu'il a distance 1. Euh, J'ai feinte, ça ne me sert à rien. Alors, la balafre du Phoenix, après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi que vous avez traversé. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ouais, pas Donc ça, ça s'arrête ouais. là. Voilà, Ça ne sert à rien, cette carte-là. Il... Lui, c'est quand il va à fond les gamelles, tu peux traverser Il m'a mis que des cartes qui servent à rien. Okay. Attention, 1, 2, ah, 3 c'est pas mal Ah oui Une touche un critique. Ah bah ben, je me prends le critique donc j'ai un bouclier en moi. <rire> eh, oui. Ah oui, oui, c'est des enclumes mais ils sont un peu costauds quand même. Et tu lances deux dés Oui, là eux par contre ils ont... je lance 2 dés. Ouais. ouais le 290 c'est... C'est trop injuste. Quand même pas... Il fait un temps à jouer X-Wing. Hein. Oh oui Malik. <rire> Il, Il fait mais... un temps à être entre potes à jouer X-Wing. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bon. Ok. Maintenant on contre-attaque. Parce que maintenant on a rigolé, mais voilà. On va, on va continuer, on va commencer toujours de gauche à droite. Donc le premier guerrier à Maxine, donc lui, avant de vous engager, vous pouvez retirer un marqueur de calcul de cette carte pour gagner le marqueur correspondant. Je vais essayer d'optimiser un peu. Ah oui, puis tu en avais mis, en as déjà deux sur cette carte. Ah oui parce que depuis en fait, le début de partie lui il a fait que de la merde. Moi je défends à 4. Hein. Voilà, je, je vais tirer à 3 Et je vais transformer, merci le de calcul, 2 dégâts. Donc j'ai 2 dégâts Oui, pour l'instant t'as 2 dégâts. Mais bon avec 4 de défense. Mmh. Mmh. Mmh. Bon ben là donc tu te prends un dégât. Un dégât, ce qui te fait perdre bah, mon occultation. Donc, après avoir subi un dégât, je perds ça. Donc, techniquement, je perds ça, parce que j'ai rien qui me redonne de la charge. Oui. Et je prends un dégât. Donc, maintenant, je vais euh, ben, défendre euh, à 3. Oui. Ok. Mais tu vas pouvoir utiliser peut-être le... le droïde. Le nouveau oui, le droïde et aussi le pouvoir où tu peux exposer une carte de dégâts pour pouvoir mmh, faire mmh, enlever ton... Ouais, ouais, ouais, mais j'aurai pas le temps dans la partie, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était la première attaque. Deuxième attaque de lui. Euh, deuxième attaque, je vais... Je vais sortir le calcul aussi. 3D avec la tourelle. Eh bien, j'utilise... Je... Trois touches. Mon calcul. Ah oui, là deux critiques et une touche. J'ai concentration, je transforme mon concentration du coup euh, en évasion. Donc, tu te prends Ça fait un critique. Un Qu'est-ce critique. Qu qu'il dit ce critique Vaisseau, avant de vous engager, lancez un dé d'attaque. Sur un résultat touche, vous subissez un dégât touche. Action, réparer cette carte. D'accord. J'ai quand même intérêt à le réparer rapidement, celui-là. Ah oui, oui. Ok, on continue avec euh, Canan. Avec Canan qui a tiré sur le... Heureusement, j'ai euh, R5 qui a euh, comme action réparer une carte de dégâts vaisseau face visible. Oui, ça va te permettre de... Enfin, L'un dans l'autre, c'est la même chose. C'est la même chose. J'utilise une action. Euh, donc, 3. Euh... Donc, Kanan va tirer donc, sur euh... Nimi. Mmh. Donc à ah, 3D. Mmh. et eh ben, euh, ben Merci concentration. Encore une fois. Parce que là, je fais 3 dégâts avec concentration. Ouh. Mmh. Il était temps. Alors en fait, euh, ouais, c'est pas mal. Hein. Je... Ah ben non, je crois que c'est un bouclier qui fait ça. Ah passe. Euh, nimi. Hop là Et lui tire. Euh, il... Et ben, il va tirer sur lequel okay, il va tirer enfin, De toute façon, il a pas le choix, il va tirer sur euh, ton... ton escadron euh... mm -hmm. rouge, qui est bleu. Ouais. <rire> Bravo <rire> Bravo, 20 sur euh, 20 A porté Moi, je suis pilote d'un escadron <rire> rouge, du coup, mon tir a l'air je vais le peindre en bleu po Porté, de... <rire> le mec n'a rien compris, c'est le loser de l'équipe oui j'aime bien le bleu Donc portez <rire> deux, mais tu vas pouvoir lancer un dé de défense supplémentaire parce que t'as le débris qui te court. Ouais. <rire> et je fais rien du tout. Et donc, tu fais ouais. rien du tout, donc je ne vais pas y lancer. Non, non, même pas. de moi Donc voilà, c'était mes trois, à tes trois et puis à ton deux. À mon trois, qui ne peut rien faire. Voilà, donc il euh... ne a <rire> oui, pas personne. Oui, c'est pas en bleu, mais je peux vendre une liquide. Il aura bien fait son truc. Voilà, il aura bien fait son truc. Il me reste celui-ci là. Alors, celui-ci, il a un missile, mais il aurait fallu qu'il se concentre. Euh, pourquoi il ne s'est pas concentré Parce qu'il qu a, a bumpé. bumpé. Mmh, D'accord. Voilà, donc la seule fois où j'aurais pu me servir de ce putain de missile. De euh, non, mer. parce que c'est toujours le Bolzai. Ouais, oui, oui, oui, laisse-moi rêver. moment déjà, tu, tu y vas cas. pouvoir tirer à, sur lui. À 4D Oui. Tout cas 3 que je fais le, le pouvoir de canard. Ah. Je, je baisse de 1 dés Donc je le lance carrément pas, quoi. C'est même pas tu l'annules. Ah oui, oui. Tu le lances, dans ce lance, cas, l'attaquant bah. lance un dé d'attaque en moins. Ok. C'est un Jedi, c'est pas n'importe qui. Ouais ouais. ouais, ouais, En même temps, on sait très bien qu'ils l'ont mis dans la boîte pour que vous ayez au moins un Jedi, quoi. Ça... Bonde là, on en est à deux. Bande de losers. Deux, la non, carré. on est à 3. Bon. Attends. Ou soit. Attends. attends, attends. Non mais c'est dans ces, ces cas-là que. Attends, je... attends, parce que là, non, attends. Attends. Non mais la dernière fois, rappelle-toi. Tais-toi, attends, attends, faire, attends, super. attends, non mais attends, attends, attends, attends, attends, attends. non mais attends, attends un peu. Attends un peu. Attends. <rire> Quoi qu'il se passe déjà, je me prends des Non gars. mais attends, je suis bien là. Là <rire> ah, je suis bien là. <rire> je peux lancer, c'est bon. Vas-y. Oh, et bien je me prends les trois dégâts. Et ben voilà Donc c'était Les deux premiers dégâts sont okay. absorbés par le, les boucliers et après j'ai le dégât critique et c'est qu'Alan ben, est blessé. Ah oh, bien Après avoir effectué une action, lancer un dé d'attaque sur un résultat dégât ou critique, gagner un marqueur de stress. Nicolas, elle est pour toi Voilà <rire> Et là, il se dit, pourquoi Parce que j'ai flingué ton canon, là. Il mmh. est blessé, là. Il fait, aïe Tiens, il pisse le sang. C'est bien les cartes, là, maintenant, je trouve, euh, qu'il y ait des actions sur les pilotes et tout, des effets sur les pilotes et tout. Je trouve ça sympa. Oui, hein, c'est un peu plus... Euh... Mmh, mmh. Enfin, avant, déjà, c'était pas mal, mais je crois que c'est encore plus poussé. Je ouais. crois que, hein. ça ressemble à... C'est euh, tu sais dans quoi que j'avais vu ça la première fois C'était dans euh, Wing of Glory, là, le, le truc d'avion. Oui. Où euh, tu pouvais, euh, effectivement, blesser le pilote, le tuer, et puis il y avait aussi de la fumée dans le cockpit et tout, les ouais, trucs ouais, genre, le mec, ça. il voit plus rien et tout, le feu dans le cockpit, enfin je trouvais ça génial. Ok, bon bah c'est pas mal. On enlève tout ce qui est rond. Oui. Bon, mais donc euh, dernier tour. Dernier tour. Là, je commence à jouer comme une pute. Ça <rire> y est, là le mec, il a commencé à... Je vais donner l'ordre à... Bonne année, le fuego. <rire> <Le fuego. rire> Bonheur d'alpha, je sais pas les cheveux assez longs pour le faire. <rire> Bonheur d'alpha, Donc, vas-y, je mets mes mines. Enfin, il y en a une qui va être marrante, ça va être la sienne. Bah ben, oui Je pense que les deux vont ben, se oui manger. Attends, bouge pas. Ne bouge pas. Oh, putain, je m'en ouvre à chaque fois. Oh. Alors, posage de crottes. Donc là, je remets, donc je, je balance. Tu n'es pas obligé de poser celle-là C'est une action, poser une mine, c'est un non, truc, je dessous des sous, c'est. Non, rien du non, tout, pas. quoi. Rien à ouais. branler, quoi. C'est genre, euh, tu vas euh, canarder de la mine partout sur le champ de bataille, non. faire plein de... Là, là, là, vas-y, pose-la, ta crevette. Là, là, là, de toute façon, ça va exploser. Là. Bim. Allez, boum. Donc elle pète donc, tout de suite Elle pète tout de suite sur lui. Je peux pas me défendre Non, tu te non. la manges direct. Alors. Tu lances un dé quand même ou... Ah bah, ben, tu, tu vas. Lorsque cet engin explose, ouais. le vaisseau lance 2 dés d'attaque, puis ce vaisseau subit un dégât, un dégât automatique. <rire> direct. et plus un dégât ou un dégât critique pour chaque résultat correspondant. Donc potentiellement tu peux prendre 3 dégâts. Au maximum, max du max. Donc déjà tu te prends un dégât et après, on a... ça va, tu pars. <rire> <Bon, rire> Filme ma gueule, filme ma gueule, filme ma gueule, filme ma gueule, film. je lance 2 dés, c'est ça Ouais. Et là, c'est on va voir les dégâts, qui ça fait. Ce qui est énorme, c'est que t'as juste les cornes juste derrière toi en plus. <rire> Allez, vas-y. Regardez, filme moi Donc Déjà, j'ai un dégât. T'as un dégât. Bon, je donc... vais me mettre. Bah, donc, c'est les boucliers. Hein, c'est, c'est... Ouais, ouais, voilà. bon, au pire, t'as tous les boucliers qui vont y passer. C'est pas non plus la... Et donc, tu te prends encore... Encore un dégâts. Encore un dégât voilà donc la mine a pété et donc tu l'enlèves et donc là elle est enlevée tout de suite ok ensuite ensuite on va faire celle de palop parce que bon disons que la dernière ça va être, je pense la canane là ça va être la plus rigolote d'accord et alors celle là effectivement elle va chier sur tout le monde. Quoi. Alors, est-ce qu'elle va péter sur les deux oui Oui. Il y a justice. Il y a justice. Donc... Ok. Alors. Moi, je perds déjà mon, premier bou mon dernier bouclier. Euh, <rire> moi aussi. J'y lance 2 dés. Vas-y, puis on va se taper les dégâts. Et je me prends un dégât. Bah, je me prends un dégât aussi. Ah parce que c'est moi qui. Euh, bah, là, là, là pour te dire franchement, alors dans le. T'en rien en, en, en tant que commentaire, vous pouvez le dire si on s'est gouré ou pas, parce que j'en sais rien comment ça se passe. En fait. Est-ce que tu lances tes dés ou pas bah, ou On va les fait... faire comme ça, parce que c'est lorsque cet engin explose, le vaisseau lance deux dés d'attaque, puis le vaisseau subit. Donc, bah ouais. c'est le vaisseau. Donc euh, moi j'ai fait pour mon Et vaisseau, voilà, j'imagine va qu'il faut que tu fasses pour le tien. Ah bah pareil, Et de voilà. toute façon. Euh, pas de jaloux, mais n'hésitez pas à le dire, parce que j'avoue c'est la première fois que ça m'arrive. Ou la bombe elle pète pour les deux. D'accord, ok. Très bien. Allez, voilà. c'est parti, on bouge Et on bouge le... Nice qui a décidé de Cela la jouer petite pute de Bump. <rire> voilà. oui, tu l'as utilisé comme il se doit. Et voilà. Et il est où le, le, le... Le... le 1 voilà. Ah oui, le 1, tu t'en es servi en mode machin bidule. Et là, moi j'ai décidé de faire un petit truc sur... ...petit caca. Petit caca. Euh, petit caca euh, avec, quand même, concentration, histoire de dire. Euh, ouais, avec concentration, parce que euh, s'il y a quelque chose qui tombe dans mon bull eye à distance euh, 1-2, je pourrais toujours lui, voilà. lui carrer un missile dans le cul. Euh, et comme je n'ai pas encore bumpé, et bien, euh, voilà. Ensuite, euh, du 3. Eh bien, c'est les 3. Eh bien, c'était 3, donc tu soulèves pas mon cercle, s'il te plaît. <rire> hein donc lui, il va aller faire un 3 tout droit. Il fait un 3 tout droit, il veut, il veut s'enfuir. Fuis Fuyez, pauvre fou. Pauvre fou. C'est là que tu te rends compte hein, que tes petits bras de tyrannosaure, c'est pas optimal hein, pour jouer sur des grandes tables. <rire> Et vas-y, je me... Il va faire un tout droit. Mmh. C'est un peu trop injuste, toutes ces petites tourelles-là. Hein. Ah ben, elles ne tirent pas fort, mais bon, si ça ouais, passe, ouais, ça passe. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Trop injuste l'autre. Voilà. Il y a des mecs qui ont qui sont à 4 d'esquive et tout, moi c'est que des enclumes à 1 mais... Mais y a, ils sont toujours tous là, sur la ah, table. Il y en a un qui est... C'est lui le plus fatigué de tous Je pense que oui. Enfin, même si eux... Euh, non, eux ils commencent à être... Euh... Qui c'est qui gagne pour l'instant la partie Il faudra que je regarde, mais euh, en point ça va être serré quand même. Voire même... Euh, non, c'est peut-être toi qui as un avantage. Je vais t'aider mon loup. Bon. Donc, je me déstresse. Et après, c'est... quoi, ça, ce jeton-là une action, lancer un dé... Ta, ta, ta. C'est quoi, ce jeton-là Ça, c'est pour un dégât critique. C'est que tu as une carte à lire Oui. Voilà. Et On elle dit croit. quoi, cette carte bah, Donc, c'est... Euh, si je fais une action, je lance un dé sur un dégât ou un critique, euh, je me prends un stress derrière. Parce que si je fais une action, est-ce que je vais faire une action euh, bah, je vais quand même faire une action. Hein. Donc je fais une action de non-œil, et donc je lance un dé. Ouais. Et si je fais un dégât ou un dégât critique, bah, Tu te le prends. Mon pilote blessé fait que... Non, je le prends pas. Ok. Calame, euh, ça C'est un à tu Un petit 1. Ah, peut-être que... Peut-être que bump. Peut-être que pas bump. Euh, là, bump. Ça, bump. Bump. Bon. bump. Bump. Bump, bump, bon, bah, Donc, Ando Nakan ne pourra. On verra jamais ce qu'il a fait toute la partie. C'est pour ça, c'est Allez, à moi. Voilà. Je bouge du 3. C'est lui. Donc, c'est une action déstressante. Normalement. Et c'est un petit 1 qui part par là-bas. Tu ne pouvais rien faire de mieux que ça. Bah ouais, vu que tu étais stressé, tu pouvais pas faire du tout. Tu ne pouvais rien faire de mieux que ça. Et -ce comme action euh, Comme action concentration. Ok, alors lui, il va bien se prendre une mine, lui quand même, il va me faire plaisir. Pourquoi tu montres pas ton. <rire> <rire> euh... Nickel le gris! Oh, putain! Crotoche! Crotoche! N'est-ce pas Il ce mais... Se... Il se déstresse. Il se déstresse. Attends, je réfléchis avec mon cerveau. Effectuer une action. Alors, j'ai mon gyroscopique. Vous pouvez faire pivoter, ok. Après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer un petit mouvement de 1. Tu vois, Chut, rouge. Euh, ouais, mais est-ce que ça va te servir à grand chose? Vous voyez, si tu euh... si je fais une rotation comme ça. Ah ouais, mais c'est c'est soit tu fais une rotation, soit tu fais une accélération. Non, Tu sais, c'est la petite flèche ouais. qui fait comme ça. Oui, oui. Enfin, soit tu fais une, euh, un changement de tourelle, soit tu fais. Je une, fais pas de changement accéléra... de tourelle. Okay, je fais ouais, pas de changement ouais, de tourelle. Ouais, ouais. Donc là, tu peux le faire et tu te stresses. Ouais. Ça me met à meilleure portée de lui. Ouais. Euh, déjà, tu as tourné. Donc, c'est quoi ta première action Ma première action, c'est de tourner déjà. J'ai tourné. Ouais, okay. Ça m'a déstressé. Ah, ça, c'est ton mouvement. Ça m'a déstressé. Maintenant, ton action. Mon action, ça va être une concentration. OK. D'accord. Ah, attends, j'ai feinte. Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez changer un résultat comme ça, en résultat concentration. C'est peut-être plutôt intérêt à mettre un évasion là, du coup. Ouais, voilà. Donc je me mets un évasion. Ok. Donc ça c'est mon action. Et après mon action, voilà, tu te stresses. Je me stresse de... en faisant ce petit mouvement supplémentaire qui va me permettre de venir ici. Voilà. Et, voilà. et je me restresse. Moi, je suis content de moi. C'est bien. Voilà, il faut <rire> parfois l'être. Alors ici, euh, deux. Un deux long. Un deux. Mm. Pour venir ici. D'accord Alors c'est quoi son critique Alors le... attends, mon critique c'est avant de vous engager, lancez un dé d'attaque. ça c'était avant T'as avant non, de faire non. ça, en fait. Non, non, c'est la phase d'engagement, c'est quand tu attaques. Ah, c'est la phase d'engagement. OK. Donc, je peux la réparer, alors. Ben, oui, oui. Mais je vais ça. la réparer. Je vais utiliser R5. Non, même pas. Tu as fait action et tu le retournes. Donc, je répare ma carte qui m'ennuyait pas mal. Du coup, ça, ça part. Ça, et ça, c'est une action. Donc, je peux pas faire une action de tonneau, là, du coup. Non. Non, tu as fait ton action pour euh, te réparer. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Allez, action de poutrage. Voilà. Donc, T4. Eh bien, on va commencer non, avec. Ouais, fait, avant. Toc-toc. <rire> avant, je fais que tu peux pas me tirer dessus. Euh, non, mais j'ai toujours euh, Paolo. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre arc de tir. Et me voler un, un truc. Oh, t'es gentil. Mais non, c'est dans, dans mon arc ah, de dans tir. Ah, dans l'arc de tir. Donc, euh, je pas trop le choix. Bon, hein, tu mais... peux lui prendre. De hein. toute façon, il n'allait rien en faire, ouais. le, le pecno. <rire> Allez, on va commencer par. Euh, euh... Quatre. 4. Oui, oui. Où est ton espagnol Je vais, je vais... Là, je vais activer... Bola del fuego. Fuego. Bola del fuego. Bola del fuego. Oh la vache. Canan, il est... Canan, il est, Canan, il est mal. Alors, 1, 2, distance courte, 3, possibilité de lancer un dé en plus, 4. Attends, t'es à 2, t'es à distance 1, donc tu lances 3 dés. Ouais. Ok Maintenant, est-ce que ton pouvoir marche Alors, Parce que là, tu commences à avoir deux dégâts. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque principale, si l'initiative du vaisseau ennemi est plus élevée que le nombre de cartes que vous avez. C'est tout juste. Mais ça passe quand ça même passe, <rire> Mais c'est tout juste. Je lance 4D. Donc tu lances 4D. J'ai pas de concentration, ça c'est quand même un peu con. Parce que vu les, les jets de, de, de. Attends, attends, attends. Écoutez, quoi Quoi Mais ah non, mais je regarde, j'ai le pouvoir de Canaan. moi. Mais non, t'es pas dans mon arc, donc vas-y. Non, non, mais là, il est vraiment... T'as réussi à faire un casse toi, sur. toi Ouais. Qu'est-ce qu'on fait Je le relance Ou on part du principe qu'il est comme ça Vas-y, Comme ça, vas-y, vas-y. Pour moi, il est comme ça, mais si tu veux, je le relance. Non, ça sera ma victoire, sera encore plus totale. J'y crois pas une cacahuète, parce qu'il va bientôt crever. Ah, bim, bim, bam, boum, alors... Concentration, ou pas que nous pas concentration, vas-y. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, ah, son ça, sont Petite à crever. Et toi, tu décides que... de ne pas les lancer dans le tapis, comme ça les gens voient les résultats Oui. <rire> parce qu'en fait, cette caméra-là, cette caméra, là. Cette caméra, là oui, oui, bon, elle, elle ne filme que le tapis. D'accord, hein. mais je l'ai lancé dans le tapis. Ah ouais, d'accord, j'ai okay, ouais, cru que tu n'avais pas lancé dans non, le tapis. Ok, bon ben, un coup pour rien, c'est pas grave. Un deuxième 4, c'est lui. Euh, lui, euh, il doit être également... De non, peut-être pas. Non, non, non. Portée 2. OK. Portée 2. Portée 2. J'ai 2 d avec mon ami. Euh... ton ami. Ah oui, c'est pas non, le bon. C'est pas... pas le bon. Portée 2. Portée 2, de, 2 dés. C'est tout. Et donc, euh, non, plus qu'un dés. Ah, parce de... que tu utilises la force euh, ah, ouais. de, euh, ouais. de. de. de, de canane, ouais. genre. Parce que tu vas lancer un dé, mais avec ta feinte pourrie, et tu vas me transformer un en un oeil. En... Genre, m'en fous, je suis dans Bad Batch. Enfin, une, une esquive en un oeil. m'en je suis dans Bad Batch. Touche Bah, tu vois le problème, touch. Je suis dans la caille, là, mec. Alors, explique-nous. Donc là j'ai fait une évasion, une et, évasion un oeil. et un œil. Ouais. Le problème c'est que toi, grâce à ta feinte, ouais. tu transformes mon évasion en œil. En oeil. Ouais. Donc soit je me prends un dégât, donc je suis à l'article de la mort, ouais. mais je garde mon évasion pour mon tir et surtout le tir de lui. Ouais. Parce que lui est plus balèze. Voilà. Donc euh, mon cœur balance. Mm -hmm. Ou alors donc j'utilise et je vais. Non, non, tu ne l'utilises pas. Ça l'utilise pas ah, Non, non, non. C'est ça qui est bien avec feinte. D'accord. Euh, bah, allez, je vais me la prendre. Vas-y. Je, je vais garder ma. D'accord. Je suis vraiment à l'article. Tu la prends. Donc, c'était tes quatre. Ouais. C'est du bon boulot, d'ailleurs. Maintenant, à mes trois. Tous mes trois. Alors. Tous mes trois. Je veux que. Eh Allez. J'ai que des trois. Ça l'a fête. Lui. C'est lui là-bas. Ouais. Lui, il est très loin d'être à l'article de la mort. Ah ouais ça, en fait, j'ai. Il a lui qui a l'article de la mort. lui est pas mal, lui. Mais... Mmh. Il a lui aussi qui... Il a 6, hein ouais, ouais, ouais, ouais, il est... 6, hein C'est-à-dire, euh, article de la mort, je sais pas. Bon, mais ben, je vais tirer sur ton mec qui a jamais rien fait toute la partie. <rire> <rire> je peux m'en rendre, l'a dit ouais. bleu <rire> et, je... et mon vaisseau, il est bleu <rire> Je vais lancer 3D. Ce qui va pas suffire à le détruire, mais bon. Oh oh, je... oh, oh, oh, oh, oh j'utilise... Euh... Ta concentration. Voilà. hein là tu, là, tu préconises utiliser les concentrations pour taper non, fort. Ouais. Euh, hein? Je sais de toute façon que personne ne va me tirer dessus, autant les utiliser. Et donc, c'est comme dans euh, Légion, je lance autant de dés de défense qu'il y a eu de touches, c'est ça Non, non, non. Non, non Ah merde Tu as une carte qui permet de faire ça. Oui, oh, ça va. hein. que dés. Allez, j'ai que deux dés. J'ai que deux dés, j'ai un astromec R5 qui me permet de mieux viser, sinon j'ai plein de missiles dans le coffre, mais oui, ça c'est à rien. dans le coffre. Voilà, c'est ça. Eh ben, une évasion, ça me prend une touche, ça me fait... par touche et un critique. Le dernier euh, bouclier. Et un critique. Pourquoi Ah ben, t'avais trois ah touches, oui, trois, trois. Euh, euh, petit coquin, et un, et un critique. Critique. Vous vous transformez en une boule de feu qui rase l'intégralité <rire> de la table... Vaisseau ennemi uniquement. Ah, c'est bien ça, elle c est, est bien cette carte-là. Non, vaisseau, tant que vous effectuez une attaque, lancez un dé d'attaque en moins. C'est pas bien grave, il fera plus rien de sa vie tu tu tout <rire> <se> <rire> bleu, de toute façon. Oui, c'est cool, moi je suis bleu. Tu peux lui mettre le petit. Euh... Ouais, on va lui mettre un petit marqueur. Ouais, oh, c'est cool, j'ai un marqueur rouge, <rire> je pense <de> qu'il <rire> est C'est normal. <rire> pas d'autre, premier 3. Kanan. Ah. Kralan. Kralan. <rire> lui, il te ouais. reste deux boucliers, deux coques. Non, mais lui, il est intact. Lui euh, lui, Ah, lui, lui, trois touches. Ouais, bon, tire. Trois touches et au revoir. Ouais, je vais tirer avec ma tourelle, mais... Il euh, la... faudrait vraiment que j'ai un cube impossible possible pour le détruire. On pourrait pas dire missile groupé, je tire sur un pote. <rire> non, mais ça existe pas, ça, dans X-Wing Je tire sur un pote Si, tu peux. T'as certaines cartes qui t as t as le droit. de tirer. Les racailles, ils ont, ils ont des trucs qui permettent de tirer sur les potes. Après, en, en termes de fluff, c'est bien. En termes de, de, de qualité de jeu, pff, pas, ouais. j'ai pas trop vu quel est l'intérêt. Bah ouais. si, es, si tu tires sur un truc hyper tanky pour détruire un delta avec ma swindu dedans, ça vaut le coup. Ah oui oui oui. <rire> tu vois est-ce qu'avec le missile groupé, tu vas tirer après la deuxième est-ce que c'est ennemi, le missile groupé voilà, donc tiens, je, jamais, pas Attaque, fait... dépensez une charge. Ouais. Après cette attaque, vous pouvez effectuer cette attaque en tant qu'attaque bonus contre une cible différente à portée 0-1 du défenseur, oui, en oui. ignorant le prérequis de viser. Tu peux attaquer un de tes... Euh... Tu peux attaquer un pote. Ouais. Mais bon, alors, vu que quand tu perds ton pote, tu perds des points. Ouais, mais que... si t'attaques... Si euh, je sais pas moi, un faucon millenium euh, pour détruire un Mass window, tu vois, c'est... Ouais, ouais, ouais, ouais. oui, oui. Non Oui, c'est une possibilité. Bon, D'accord, bah je suis fou. <rire> Allez, vas-y. <rire> Donc, 2D. <rire> ok. Bon, ben, bah, c'était euh, Canan. Ça se retourne. Et voilà. Lui, il touche, lui, il touche. Donc, on va faire lui d'abord, plus loin. Et deux, quand même, hein. donc 2D aussi, mmh. très okay. bien, très bien. Vas-y, continue comme ça, ok. Et enfin, lui, Portée deux aussi. Tu lances quand même ou pas? Oui, quand même, je... <rire> ouais, je fais style quoi. Je vais me mettre... Je transforme, euh, je fais un de dégâts avec mon calcul. Enfin, c'était une dernière euh, fin de partie. Toujours euh, 3D de défense. Et ben, j'ai pas de concentration, mais je prends une touche. Et ça y est, je suis à 3. Donc là, tu, là, tu redeviens. Ouais, mais comme c'était le dernier tour, ce n'est pas grave. Je vais quand même gagner la moitié de ces points. Ouais. C'est ma seule. Et moi, il me reste donc mon 3 là-bas qui ne peut rien faire et mon équipe de la team Green Green Je suis Green, <rire> green. Euh, Nimi Anti-Green Et Nimi, she's Green Ah, c'est en fait euh, Qui va attaquer avec euh, 3 D rouge nativement... Tu n'es pas dans mon boulaye... Tu n'as pas... Euh, tu as à 2 Et je suis à portée 2 donc voilà, ça s'arrête là. Vas-tu me détruire, canard Je peux détruire, canard Tu peux détruire. Et tu me frappes. <rire> tu vas pas le faire. T'es le moment. Non, je me casse. Tiens. Oui. Donc là, tu dis, c'est le moment. C'est le moment de faire que des vides. <rire> j'ai pas te... Ah, j'ai concentration Ah oui, en plus, ça va faire mal. Attention avec tes deux cornes derrière. Ah c'est pas mal Tu utilises concentration. Oui. Évidemment. Un dégât en, en touche. Un dégât et une critique. Bon. J'ai deux dés et j'ai une concentration. T'as deux dés et t'as une concentration. Attention. Attention R2 de joue. Bien. Oui <rire> Ça fait. 3D, euh, 3G d 3 de suite où je fais que des vides. Ouais. 3 Bon ben donc, il explose. Dans une gerbe d'explosion intense. Nico, oh, Nico <rire> Viens me sauver <rire> <rire> Voilà. Plié. Saloperie. Et voilà. Et ben voilà, fin de partie. Fin de partie. Et qui c'est qui gagne Je Ah, oh, c'est toi. <rire> Vous vu comment j'étais sympa Putain, il était temps Ma première partie, il contre Kevin. Allez, Kevin, un petit débrief de cette partie. Bah écoute, c'était sympa d'utiliser les nouveaux persos. Quoi. Ouais. Voilà. Bah bon, après, les, les mines, c'est comme d'hab, ça fait peur, mais euh, c'est un peu qui tout quoi. Soit elles sont vraiment inutiles, Hum. Comme ça a été le cas. Ouais. C'est vrai que tu as tapissé la table. J'ai de... tapissé, mais en fait, hein. c'est pas évident en fait, de vraiment les mettre à un moment bien comme il faut. Est-ce que c'est un problème de timing Ou est-ce que, ben bah, voilà, euh, non. Tu... Voilà. Elle a le, le petit problème de timing, parce qu'en même temps, j'avais rien qui me permettait de les, de les mettre dans une autre position. Est-ce que tu as d'autres vaisseaux qui, qui te permettent de, les, de mieux les installer ou des choses comme ça D'accord. voilà. Et donc je voulais avec le, le temps qui était imparti, euh, ouais, il fallait que je les mette maintenant. Quoi. Ouais, ouais, on est d'accord. Hein. Ouais. Mais bon, c'était sympa quand même. Puis bon, euh, ouais, bah, ça, ça n'empêche que tous mes vaisseaux étaient euh, pas super punchy. Quoi. Ça avait Alors. Deux dés d'attaque. Euh... Ouais. Un petit retour sur ces Y, euh, ces Y euh, YBT, euh, je sais pas quoi là. Euh, positif, pas positif. T'en penses quoi, toi, du coup de ces deux, cette paire de Y Elle est, elle est justifiée dans la boîte. C'est optimal de, de, de rajouter 2Y Allez. comme ça Comment tu joues 2Y en plus du 290 euh, et donc Jarus? Ouais, moi je euh, moi je trouve que ce que j'avais fait était pas mal, ouais. ouais. Tu fais un peu, ils peuvent tirer un peu dans tous les sens. Ouais, ouais, ouais, ouais. moi j'ai trouvé voilà. que c'était assez embêtant et de ce côté-là, ouais. ils étaient pas mal, Je ouais, ouais. me suis senti très oppressé par, ouais, exemple, ouais, par pour, eux. Dans tous les cas, tu pouvais, t'es ouais, euh, ouais, ouais, obligé ouais. de te, te prendre des choux. Kanan Jarus, euh, le pouvoir de la force, tu l'es quand même utilisé deux fois de suite. Ah ouais. ouais. Euh, Peut-être pas de suite, mais deux fois, de sûr, c'est intéressant. En fait, ce que je voulais faire, mais j'avais pas, pas assez de figues, c'est de faire, puis bon, ça aurait été un peu redondant, c'est de faire que des 290. Ah ouais. Et faire ouais. que des pilotes, ce que là par contre c'est pas mal, c'est que tu as pas mal de pilotes qui jouent avec le, le gabarit. L'arc de tir. Arc ouais. de tir. Ouais, ouais, Et ouais. donc avec un arc de tir, ça te permet que, bah, comme lui par exemple, bah, tu vois, il, il t'enlevait des jetons verts. Mm -hmm. Canan, c'était. Il, il, ils faisait baisser la force. Mmh, mmh. Et tu as d'autres pilotes qui permettent de piquer d'autres pions, de, mmh. de stresser plus. Enfin, ça joue vachement sur l'angle le... sur de tir. Donc Peut-être qu'il y a 280... 4,290, ça peut être marrant. Tu vas nous ressortir une liste cheatée avec trois fois le même vaisseau. Ça me rappelle, ouais, ça ouais. Me rappelle une, horreur, une horreur avec ces, ces suppositoires volants qui sont juste ici. Hein <rire> D'accord. Ça peut être marrant. Quoi. Alors, moi retour d'expérience bon, déjà j'ai gagné je suis content parce que vraiment l'impression que j'avais je... vraiment l'impression que j'étais loin après j'ai gagné parce que c'était ça les, les, les jets de défense que que tu as fait euh, premier retour le le, le bordel frère <rire> Le baladeur. En français, c'est euh, le, bah, le fireball. Le fireball, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup avec l'occultation, là, parce que, du coup, on est ultra tanky pendant très longtemps. En plus, il y a quand même un 6 euh, de coque. Alors, il n'y a pas de bouclier. Mm. Hein. Du coup, on, on compense les boucliers. Mais ce que j'aime bien, c'est effectivement cette capacité euh, qu'a le pilote de rajouter un dé pendant une grosse partie de la, de la partie. Hein. Ça, ça dure quand même assez longtemps, à la fois en attaque et à la fois en, en défense. Je me suis vraiment senti invincible avec ce vaisseau, je pense que ça s'est vu dans la partie parce que je suis vraiment... J'ai été libéré sur ce flanc. Je suis allé jouer tout ce que j'avais à jouer avec lui. Et je ne pensais pas du tout euh, miser sur ce vaisseau. Que je pensais que ce serait un vaisseau fragile, étant donné qu'il a une carte euh, euh, explosion ouais. en vol et tout. Que dans la série, il a quand même vachement tendance à se prendre les pattes. Le vaisseau est, est pas très fiable dans la série. Là, pour le coup, je trouve que c'est un des vaisseaux les plus fiables que j'ai joué. Euh, sinon, bah, mes, mes, mes T-70... Je suis un grand fan du T-70, je trouve que c'est un, un bon vaisseau de débutant. Un très bon vaisseau pour débuter à X-Wing parce que ça, ça tanque beaucoup. Euh, ouais. Déjà avec les boucliers, 3 boucliers plus 4 de coque, ça nous monte quand même à 7, 7 coups avant, de, avant de, de, de, de sortir de table. C'est quand même assez lourd, et, euh, on a le temps de voir venir. On reste maniable et c'est le meilleur compromis au niveau de la défense et de, euh, de l'attaque. Donc voilà, comme d'habitude, j'avais des missiles, je ne les ai pas tirés. <rire> j'ai refusé les missiles. C'est fini, je veux plus de missiles. Je <rire> n'arrive euh, jamais à optimiser mes Pixar missiles. secondaires. Ah, ouais. Ouais, non, non. non. Mais je pense que, qu'à euh, mon niveau de, de jeu, il vaut mieux que je fiabilise mes jets, ou que je travaille mes relances, ou euh, vois, des choses mmh, comme ah, ça. Ouais, ouais. Euh, ou ma capacité à euh, « merde, j'ai fait quelque chose et puis euh, ça m'intéresse plus moi, mais ça peut intéresser mon pote, donc je lui passe ma concentration, ah, je ouais. lui passe des choses comme ça. » que les missiles, j'y arrive pas, je, je jamais jamais entamé, et puis le LA, je pensais franchement que ce LA, il allait, euh, il allait partir en flamme euh, tout de suite, parce qu'il est quand même très fragile, et finalement c'est celui qui s'en sort euh, tout neuf, euh, rien du tout, tout simplement parce qu'il a, euh, a virevolté, comme un moucheron, comme il devait, et, euh, et voilà, donc euh, au global, bah, je suis plutôt content, euh, je trouve que c'est une liste qui est à 200 points, et qui est quand même assez tanky, qui tient, euh, qui tient sur la durée.